Aujourd'hui, c'est le jour du test. Le test permet de déterminer votre place dans la société. Ça a commencé Vous pensez que ça a commencé Être à sa place, c'est important. Vous connaissez l'histoire du monstre du Non, c'est quoi Un serial killer armé d'un marteau. On est condamné Il vient d'abattre un employé. Ça vous dérange si je fume une cigarette Dans une librairie Eh hey, bonhomme c'est ça le Tout ça c'est fini. Chez les créatifs maintenant. D'un côté t'as les meilleurs. Et de l'autre. T'as tous ceux qui servent à rien. Je les fais disparaître. Tu rajoutes une petite pointe d'action. Là, tu fais des horreurs. On est parti Je sais On va faire un film sur Alice Allez oh d'abord. Ça fait quoi Allez-y Il y a quelque chose que vous ne savez pas Qui sait Pour survivre, on est prêt à tout Brice Tu le choc, que pas de quartier Vous voulez pas nous mourir Ne dis pas n'importe quoi Personne est-ce que son cœur bat Maintenant, il bat Il est mort. Clairement, j'en bave que rien de penser.